Aujourd'hui, je vous propose une méditation qui a été conçue ou canalisée par Chantal Motto qui a construit un oracle des mythologies et j'ai tiré la carte de Prométhée. Je vous invite à laisser infuser ces mots en vous. Tu possèdes le feu sacré et tu t'investis dans une quête artistique et mystique. Loin des guerres d'égo, tu cultives l'épanouissement de ta conscience. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Visualisez une belle flamme douce, solaire, qui réchauffe le bas de votre colonne vertébrale. En inspirant, vous faites monter lentement le feu bienfaiteur le long de votre colonne jusqu'au sommet de la tête. En expirant, vous ressentez une énergie de créativité. En inspirant, vous ressentez la montée du feu bienfaiteur. En expirant, vous ressentez l'énergie de perfection. En inspirant, la montée du feu bienfaiteur. En expirant, ressentez l'énergie du discernement. On va refaire ça trois fois. En inspirant, vous faites monter.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 En inspirant, la montée du feu bienfaiteur. Et en expirant, vous ressentez l'énergie du discernement. Bonne journée